Et ici comme on ne fait que se croiser, que se relayer, on se laisse des petits mots. Là on s'est mis la liste des agences de presse qu'on doit livrer le matin. Les modes d'emploi de la machine à carte bleue, Des gens qui se perdent en route. Il y a des petits autocollants les plus moches que je trouve pour énerver mon équipe et je dresse la cartographie des clients habitués sans qui le kiosque n'existerait pas.